Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Naruto, Uchronie. Dans cette série, nous allons explorer des scénarios alternatifs pour l'univers de Naruto, en nous posant la question, et si Et en imaginant comment les événements pourraient se dérouler différemment. Dans cet épisode, nous allons explorer l'idée de, et si Madara avait plongé Kaguya Otsutsuki et le monde dans un jonjutsu. Rejoignez notre clan de fans passionnés de Naruto en vous abonnant et en partageant notre vidéo épique, ensemble, nous pouvons propager la flamme de l'héritage de Naruto à travers le monde shinobi. Le village de Konoa était paisible et silencieux. Les rues étaient vides, les commerces fermés. Le seul son que l'on pouvait entendre était celui des feuilles qui tombaient doucement des arbres. Il n'y avait pas de vent, pas de bruit, juste un silence profond. Soudain, le ciel s'assombrit. Des nuages noirs apparurent, bloquant le soleil. Les habitants de Konoa le la tête, surpris et inquiets. Puis, des formes étranges commencèrent à apparaître dans le ciel, des sortes de portails qui semblaient mener vers d'autres dimensions. Les portails s'ouvrirent, et une armée d'hommes en armure noire en sortit. Les habitants de Konoa commencèrent à courir dans tous les sens, cherchant à se cacher ou à fuir. Mais il était trop tard. Les hommes en armure noire commencèrent à lancer des attaques, détruisant les maisons et les bâtiments, tuant tout ce qui bougeait. Au sommet de la montagne, Madara Uchiha regardait la scène avec satisfaction. Il avait réussi. Il avait plongé le monde dans un Janjutsu, un puissant sortilège qui avait enfermé tous les êtres vivants dans une illusion parfaite. Madara avait conçu ce Janjutsu pour accomplir sa vision de la paix. Dans cette illusion, il n'y avait plus de guerre, plus de souffrance, plus de douleur. Tout le monde était heureux, tout le monde était en paix. Mais il y avait un prix à payer pour cette paix. Les habitants de Konoa et du monde entier étaient désormais prisonniers de cette illusion, incapables de sortir de ce monde parfait et illusoire. Dans cette nouvelle réalité, Madara était devenu un dieu. Il avait tout pouvoir, tout contrôle. Mais il était seul. Il avait sacrifié tout ce qu'il aimait pour atteindre cet objectif. Et ainsi commença l'ère de Madara, où le monde était parfait mais illusoire, où la paix était atteinte au prix de la liberté. Et si Madara avait plongé Kaguya Otsutsuki et le monde de Naruto dans un Janjutsu Tout d'abord, il faut comprendre que le Janjutsu est une technique très puissante qui permet de manipuler la réalité à volonté. Dans cette Uchronie, Madara décide de l'utiliser pour réaliser son rêve ultime, créer une paix éternelle dans le monde ninja. Au lieu d'affronter Kaguya dans un combat final, Madara la prend par surprise et utilise son genjutsu pour la piéger. Il plonge tout le monde, y compris les héros de la série Naruto, dans un monde illusoire où la guerre n'existe plus, où la paix règne enfin. Les villages ninjas se réconcilient et travaillent ensemble pour construire un avenir meilleur. Sous le contrôle de Madara, le monde devient un paradis parfait, sans conflit ni souffrance. Les personnes qui avaient auparavant des ambitions et des désirs sont maintenant heureuses de vivre dans ce monde parfait les ninjas ne sont plus nécessaires et les clans disparaissent. Cependant, au fil du temps, certains personnages commencent à ressentir un malaise. Ils se rendent compte que quelque chose ne va pas, que quelque chose ne colle pas avec la réalité. Ils finissent par comprendre qu'ils sont piégés dans un Janjutsu et que leur liberté a été volée. C'est alors que les héros de Naruto décident de lutter pour récupérer leur liberté. Ils cherchent un moyen de briser le Janjutsu de Madara et de réveiller les gens du monde illusoire. Ils se battent avec acharnement pour rétablir la vérité et sortir du monde imaginaire. Dans cette Uchronie, le monde de Naruto est devenu un lieu de paix, mais au prix de la liberté et de la réalité. Les héros doivent lutter pour sortir de l'illusion et rétablir la vérité. Cette histoire montre à quel point le pouvoir de l'illusion peut être dangereux et comment la liberté et la réalité sont des valeurs inestimables. Dans cette Uchronie, Madara Uchiwa réussit à réaliser son plan et à plonger Kaguya Otsutsuki ainsi que le monde entier dans un puissant Janjutsu. Sous l'illusion de Madara, le monde est devenu un endroit paisible et harmonieux, sans conflit ni guerre, où toutes les nations vivent en paix. Les shinobis ne sont plus nécessaires pour protéger les villages et se concentrent sur leur développement personnel et leur apprentissage des techniques ninja. Les combats et les missions sont devenus obsolètes et les ninjas sont devenus de simples gardiens de la paix, pour maintenir la paix et l'harmonie dans le monde. Cependant, cette illusion de paix et d'harmonie est-elle vraiment ce qu'il semble être Les personnages de l'histoire commencent à réaliser que quelque chose ne va pas. Leur instinct leur dit qu'ils sont piégés dans une illusion, mais ils n'arrivent pas à trouver de preuves concrètes pour le prouver. La vie monotone finit par ennuyer les protagonistes, qui n'ont plus de but dans la vie. Leur volonté de se battre et de se dépasser s'estompe, et ils perdent leur détermination. Mais il y a un personnage qui se souvient de la vérité, qui n'est pas piégé dans le genjutsu. Il se rappelle que les choses étaient différentes avant que Madara ne plonge le monde dans l'illusion et il est déterminé à trouver un moyen de briser le sort. Ce personnage décide de partir à la recherche de la vérité, de trouver la source du Janjutsu et de briser l'illusion. Il doit affronter de nombreux dangers, car Madara a mis en place de puissantes défenses pour empêcher quiconque de briser le Janjutsu. Mais ce personnage ne se laisse pas décourager et finit par trouver une faille dans le Janjutsu de Madara. Il parvient à briser l'illusion et à réveiller les protagonistes du Janjutsu. Le monde est alors plongé dans le chaos, car les personnages doivent faire face à la réalité de leur situation. Ils doivent trouver un moyen de rétablir l'équilibre et de ramener la paix dans le monde, mais cette fois-ci, sans le recours à la violence. Cette histoire montre que la paix et l'harmonie ne peuvent être imposées par la force et que la véritable paix doit être construite sur la base de la compréhension mutuelle, du respect et de la tolérance.